Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overclocking TV. Au sommaire de cet épisode, un reportage exclusif sur la finale de l'event organisé par MSI tout au long de cette année, le Master Overclocking Arena 2008. Comme vous devez déjà le savoir, cette année fut riche en events d'Overclocking et plus particulièrement les compétitions mondiales organisées par les constructeurs. Le but de ce genre d'event étant bien entendu de promouvoir les performances en overclocking des dernières technologies sorties des laboratoires, mais également de pouvoir trouver le meilleur overclocker du monde sur une plateforme donnée. MSI, qui est l'organisateur de ce concours à vocation annuelle, a pu une nouvelle fois, après, je vous le rappelle, les prestations lors des sélections nationales puis européennes auxquelles nous avons pu assister, nous démontrer son talent d'organisateur pour ce type d'event. Pour cette finale, ce sont 13 équipes de 2 Overclockers qui ont été retenues. On retrouve parmi ces équipes tous nos grands Overclockers dont le nom et la renommée n'est plus à démontrer dans ce domaine. Côté matériel, maintenant, MSI a produit une carte mère et une carte graphique spéciale portant les couleurs de l'event. Alors, pour la carte mère, nous avons la fameuse P45D Platinum et celle-ci s'accompagne d'une N9800 GTX pour les graphismes. Ce joli duo ne pouvant s'accompagner que d'un corps de duo 8600 Intel et l'aide de modules mémoire DDR3 fournis par OCZ. Pour cette finale, MSI n'a pas envoyé le matériel aux concurrents avant l'épreuve. Il a donc fallu faire vite une fois sur place pour monter et préparer son matériel du mieux possible pour que celui-ci puisse survivre au froid. Cela apporta bien entendu un côté intéressant à la compétition, car nous avons pu constater que pour gagner du temps à cloquer, certaines équipes ont choisi tout bonnement de limiter la partie enduro. Ils ont donc utilisé des refroidissements plus rapides à mettre en place, tels que des water cooling avec de l'eau refroidie par carbone glace. Cette finale s'est déroulée sur deux épreuves. La première s'est déroulée sur le bench SuperPile 1M avec une durée de 50 minutes. C'est l'équipe d'Indonésie d'Alva Jonathan Eriki qui s'est imposée avec un score de 7,5 secondes, suivi par l'équipe chinoise puis la Grèce. La seconde épreuve s'enchaîne immédiatement avec le bench de 3D Mark de Nutra. Ce second round a été bien plus animé avec au menu la casse du matériel de base et de rechange pour les équipes de France et de Turquie qui n'ont pas pu finir l'épreuve. Éprouvante pour le matériel mais aussi pour les équipes, c'est la Grèce qui remporte cette épreuve par la victoire à l'arraché dans les dernières secondes avec un excellent score de 101 711 points. En deuxième et troisième place, nous avons l'équipe d'Afrique du Sud et de Taïwan. Pour le classement final sur les deux compétitions, c'est la moyenne du pourcentage d'accroissement du gain de performance réalisé par chaque équipe qui a été utilisée. Ainsi, en troisième place, l'équipe de Taïwan composée de Swing dong et Ling Juanmin, avec un score final de 100,705%. En seconde position, l'équipe grecque composée de GPR Elas et de Yori Yakos, avec un score de 102,155%. A noter que Goriakos qui a remplacé dans cette compétition High Profile qui ne pouvait pas se rendre au dernier moment sur place à Taïwan. Et finalement les vainqueurs du MOA 2008, l'équipe d'Indonésie d'Alva Jonathan Eriki qui s'impose avec un score de 102,89% d'accroissement. Voilà, ainsi s'achève le dernier OCTV de la saison 2008. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël et vous souhaite également au nom de l'équipe d'Overclocking TV mes meilleurs vœux pour l'année 2009. On se retrouve sous peu pour d'autres informations sur le monde de l'Overclocking Extreme. C'était Xiala pour vous servir, ciao